Salut! Aimes-tu ça, les livres, toi? Ah, oh, moi, j'adore ça! J'adore regarder les images et j'adore aussi me faire lire des histoires. Et j'adore ça le matin, le soir et aussi <rire> dans mon bain. Oui, oui, c'est vrai! <rire> Ces temps-ci, mon livre préféré, c'est La vitrine de jouets. Regarde! Est-ce que tu sais pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que j'aime beaucoup ça, les jouets, moi. Veux-tu que je te raconte un peu l'histoire? C'est une petite fille qui s'appelle Clémentine et qui voit une bataille de jouets en passant devant une vitrine de magasin. Elle veut arrêter la bagarre parce qu'elle ne veut surtout pas que les adultes découvrent que les jouets sont vivants. Chut! C'est un secret, ça. Les jouets de filles et... Les jouets de garçons se battent pour être en vedette dans la vitrine. Il faut que Clémentine choisisse un clan. Mais ce n'est pas facile pour elle, parce qu'elle aime les jouets de filles et les jouets de garçons. Mais ça n'existe pas, les jouets de filles ou de garçons. Les jouets, c'est pour tout le monde. Moi, j'aime tous les jouets. J'aime jouer au camion avec José, et j'aime jouer aux poupées avec Louis, et au yo-yo avec Lexi. Hum. Est-ce que tu penses que Clémentine va réussir à arrêter la chicane, toi? <rire> T'aimerais que je te le dise, hein? Mais j'aime mieux te garder la surprise! <rire> Bonne lecture! La vitrine de jouets est un livre des éditions Imagine, écrit par Annie Langlois et dessiné par Christine Batuse.